Moi, je, je vais vous présenter un peu ce qu'est iThink.io et pourquoi je pense que c'est une révolution dans le monde du python. Je m'appelle Rémi Hubcher, je, je travaille pour Chef Club depuis mars. Avant, je travaillais pour Mozilla. Et c'est une, une petite start-up qui fait des recettes de cuisine. On pourra en reparler après. Et euh... <rire> on embauche aussi. Euh, donc, si vous avez envie de de vous changer les idées, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, un petit sondage, est-ce qu'il y a des gens ou qui a déjà entendu parler de Node.js Alors Node.js, c'est JavaScript un peu côté serveur. Ok. Euh, qui a déjà entendu parler de Go Ah ouais, tout le monde. Bon, <rire> Node.js, c'était à peu près la moitié, là c'est tout le monde. Et qui a entendu parler d'une de ces de de librairies Donc, il y a Twisted, une bonne moitié. Donc, si vous avez entendu parler de tout ça, vous êtes sûrement intéressé par AsyncIO. Est-ce que vous avez déjà utilisé AsyncIO Qui a déjà utilisé AsyncIO avec Python 3 et Supérieur D'accord. Alors là, par contre, il y a moins de monde. Euh, donc, en fait, toutes ces, tous ces différents... Euh, langage, toutes ces différentes librairies reposent sur une idée simple, qui est de dire, je ne veux pas bloquer mon CPU quand euh, j'ai une tâche qui, qui attend quelque chose. Donc, euh, en fait, le fonctionnement, donc, pour résoudre ce problème, on a inventé euh, l'evenloop. Et donc, -and loop ça fonctionne de la manière suivante. Il faut imaginer euh, une file de messages continue. Donc, euh, on appelle ça un buffer circulaire. Et en fait, dans ce buffer, on va mettre des fonctions. Et ces fonctions vont être nos coroutines qui vont avoir un statut. Soit elle est ready, ça veut dire qu'on peut continuer son exécution. Soit elle y est await, ça veut dire qu'elle euh, attend quelque chose. Soit elle est à done, ça veut dire qu'on peut la supprimer du buffer euh, circulaire. Donc l'avantage de ça, c'est que notre CPU il va tourner sur ces fonctions. Dès qu'il en trouve une ready, tac, il continue son exécution. Et sinon, il passe à la suivante. Si c'est à wait, on passe à la suivante. Si c'est à done, on l'enlève. Et on passe à la. On continue en fait euh, la coroutine parente. Donc ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand on va rajouter une coroutine dans notre buffer circulaire, c'est que quelque chose a appelé cette coroutine. Et donc euh, moi je l'ai appelée la coroutine parente. Et ensuite, Ready, donc, euh, ça veut dire qu'elle a fini d'attendre. Donc en Python 3, quelques, je ne sais plus exactement à partir de quand c'est arrivé sous cette forme. Je crois que c'est Python 3.7 qui est... Mes slides, c'est plutôt Python 3.7 avec notamment ce dont a parlé Annie rouge avec le point run. Donc en fait, c'est une fonction qu'on définit un peu comme on définirait n'importe quelle fonction, sauf qu'on va lui rajouter le mot-clé async devant. L'avantage de faire ça, ça va nous permettre d'appeler ensuite await. Donc, « await », ça va nous permettre de rajouter cette coroutine dans notre event loop. Euh, ensuite, vous avez euh, un moyen de lancer… Quand vous êtes dans un programme Python, vous n'avez pas d'event loop. Donc, pour créer une event loop, vous faites soit ce qu'on a vu plus tard, euh, « async.io.getEventLoop » et ensuite « runUntilComplete », la première coroutine. « Soit depuis Python 3.7, vous pouvez faire AsyncIO.run, la coroutine. Et donc ça, ça va créer une event loop et rajouter la première coroutine dans votre event loop. Et à partir de là, l'exécution commence, jusqu'à ce qu'on arrive au premier await. Là, ça va rajouter le paramètre de await, donc en l'occurrence AsyncIO.sleep, à notre event loop. Alors AsyncIO.sleep, c'est un bon exemple parce que c'est une, une coroutine qui fait que attendre. Donc, en fait, au bout de 3 secondes, elle va passer en ready. Et donc, le, le CPU va avoir assez ready. Donc, du coup, il la met en done, il l'enlève et il repasse et il va faire return that's it. Donc, euh, ça, c'est le principe de base d'une coroutine. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voyez pourquoi c'est intéressant, mais on va prendre un exemple de, de serveur web. Donc, quand vous faites un serveur web, vous allez avoir une multitude de clients. Ces clients ils vont envoyer la requête, ils vont attendre et ils vont récupérer la, la réponse. Si, vous avez, euh, si, par exemple, vous voulez créer 300 to-do lists, vous n'avez pas forcément envie de les créer une après l'autre et d'attendre à chaque fois que la requête précédente soit terminée. Ce que vous pouvez avoir envie de faire, c'est de les créer en parallèle. Donc vous pouvez facilement faire tomber votre serveur si en face, il n'utilise pas AsyncIO. Mais <rire> le principe de base, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on ferait avec AsyncIO pour paralléliser la création de nos to-do euh, afin qu'on euh, n'attende pas euh, qu'elles soient toutes, euh, de les faire une par une Donc, on <rire> peut créer une nouvelle coroutine. Ici, je l'ai appelée create -to -do, qui prend deux paramètres, title et description. Ensuite, on va créer une session. Donc, ça, c'est l'API d'IoHttp. L'avantage d'une session, c'est qu'on va pouvoir lui donner tous les paramètres qu'on veut euh, passer à, nos, à toutes nos requêtes. Donc, par exemple, si vous avez de l'authentification, vous allez vouloir rajouter un header. Ou... Ensuite, euh, donc on définit. Là, j'ai défini l'URL, le payload de, de ma data. Donc là, j'utilise l'API de Kinto, donc euh, je suis obligé de préfixer par data euh, mon objet. Et ensuite, je fais un post sur l'URL avec ces fonctions de JSON et ça me retourne un, un, une réponse. Ça utilise raise for status, donc ceux qui utilisent request, ils ont un peu l'habitude. On ils ont repris plus ou moins les bonnes idées de, de, de request. Et ensuite, on fait un await sur euh, R.json. Pourquoi est-ce qu'on fait un await Parce qu'on euh, doit attendre que, de, que le serveur nous renvoie la réponse pour pouvoir lire cette réponse. Donc du coup, dès qu'on doit attendre en async.io, il faut mettre un await. Parce que ça, ça nous permet de, de libérer... Le, le but, c'est de libérer le plus rapidement possible notre, notre fonction pour que les autres coroutines puissent aussi s'exécuter. Alors, pourquoi async quiz Parce que ça, c'est quand même un peu bizarre. Mon manager, quand je lui ai montré les slides, il me dit « Tu peux pas les enlever, ça, ça embrouille, on ne comprend pas, rajoute des await à la place. » Donc en fait... Le async quiz, c'est pareil que euh, les Wiz normaux de, de Python, sauf que ça va faire un await sur cette petite partie-là. Et ensuite, à la fin de l'exécution du bloc, il va y avoir quelques appels qui vont être faits de manière automatique. Et en l'occurrence, ça va fermer la, la, la réponse à la fin de ce async quiz-là et fermer la session à la fin de ce async quiz-là. Si vous n'utilisez pas AsyncWiz, que vous faites await, il ne faudra pas oublier de faire session.close, await session.close. Sinon vous allez avoir des warnings d'async.io. Donc pour éviter d'avoir tout ce bruit dans vos fonctions, utiliser AsyncWiz, ça permet de, de rendre le, la fonction plus lisible. Une fois qu'on s'y est habitué. <rire> Donc une fois que j'ai fait ma to-do, je peux créer ma fonction main. Donc ma fonction main, j'en ai fait une coroutine. Parce que je vais appeler dedans des coroutines. Euh, donc, euh, à la fin, vous voyez que je, je démarre ma fonction main. Donc, ce n'est pas, pas un callback on peut lui passer des paramètres. C'est important de le noter on pourrait vouloir oublier les parenthèses là. Donc, on, on appelle vraiment notre coroutine ça va créer. Euh, Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails euh, à, à l'intérieur de comment ça se passe, mais ça va créer euh, un objet, en fait, qui représente ma coroutine. Et cet objet, il doit être... On doit attendre, enfin, attendre qu'il soit terminé. Donc c'est ça que asyncio.run fait. Et donc là, vous voyez, je fais pareil en fait. Je crée un tableau avec mes coroutines createToto, donc c'est la fonction d'avant. Et euh, ça va me créer des objets que après, je vais pouvoir rajouter dans mon, dans mon IOLoop avec asyncio.gather. L'avantage de faire ça, c'est qu'elles vont toutes être rajoutées en même temps. Et donc, euh, dès, que la, le se, euh, dès que la première en fait, va être en await, ça va, ça va faire les requêtes des autres. Donc, il faut faire attention parce que là, il y en a deux, donc ça va. Mais par contre, si euh, j'en avais vraiment 300, il faudrait que je fasse quand même des batchs pour pas euh, DDOS mon serveur euh, inutilement. Quoi. Donc là... Euh, ce qui va se passer dans Result, c'est que je vais avoir un tableau avec les résultats de, euh, de toutes mes coroutines dans l'ordre où je les ai créées. Donc, async.io.gather, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour paralléliser euh, les appels des coroutines. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que async.io était révolutionnaire Pourquoi c'est révolutionnaire C'est surtout révolutionnaire dans le cas où vous avez euh, un programme qui est à la fois CPU-Band et à la fois IO-Band qu'est-ce que ça veut dire C'est une bonne question. Donc, CPU-Band, c'est un programme qui, euh, qui, typiquement, vous allez vous en rendre compte parce qu'il fait énormément de calculs et donc votre processeur est à 100%. Si vous redimensionnez une vidéo, par exemple, vous êtes dans ce cas-là, où votre programme va être CPU-Band. Et euh, un des moyens de rendre votre programme plus rapide va être soit devait être d'acheter de, un plus gros processeur ou un processeur plus rapide, qui va faire des, plus d'opérations par seconde. Donc là, ça c'est pour le, le parti CPU-Band. C'est un logiciel qui fait des calculs. Et un logiciel IO-Band, c'est un logiciel en fait, où le processeur passe la plupart de son temps à attendre. Donc vous allez vous en rendre compte parce que votre, programme, votre CPU est à 0% ou 0,1% de temps en temps, et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il attend euh, les entrées sorties. Donc, il est typiquement dans le cas euh, Wait de notre euh, coroutine de tout à l'heure. Et donc, euh, un des moyens, si, si l'attente se fait sur la lecture disque, par exemple, on peut prendre un disque plus rapide, genre un disque SSD, ou si c'est euh, sur la connexion Internet, si on télécharge des vidéos YouTube, par exemple, un des moyens d'aller de, plus vite, ce serait d'augmenter le débit de la connexion Internet. Donc là, vous êtes dans le cas d'un d'un programme IOBand. band. Alors, vous avez peut-être entendu, qui a entendu parler du GIL en Python Bon, pratiquement tout le monde, c'est bien. Euh, le GIL en fait, c'est euh, quelque chose qui a été inventé dans Python qui bloque, euh, qui, qui va bloquer en fait, qui va faire que ce euh, certaines parties de la mémoire ne sont pas partagées euh, entre les threads. Et donc du coup, ce, ce qui fait, c'est que euh, ce qui se passe, c'est que quand on fait un programme Python avec des threads, ben finalement, il ne s'exécutent pas vraiment les deux euh, en même temps. Et donc, du coup, euh, j'ai mis un article en anglais qui fait des tests et qui explique que finalement, un programme Python avec des threads sera plus lent que son pendant sans thread. Donc, c'est très frustrant. Et généralement, on a envie de passer à Go dès qu'on voit ça. <rire> ou ou Nod. euh, Node. D'ailleurs, quand Node.js est sorti, il y a des gens qui ont dit bah, « ça y est, c'est l'arrêt de mort de Python, c'est fini ». Et en fait, en fait non. <rire> Donc, euh, Parce que grâce à ThinkIO, on peut, on peut faire mieux que, que ça. Donc, euh, Est-ce que déjà sur la partie IO vous avez des questions ou des, des choses que j'ai oublié de, de préciser Oui Moi, j'ai une question sur... On revenir sur le de la 5 et... Oui. Euh, tu, tu, tu. En fait, euh, j'ai du mal à voir quand est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas. Et, euh, idem pour le A5, est-ce qu'on doit le mettre. Euh, bah, quand est-ce qu'on le met en, juste avant le def Ouais. Est-ce qu'on le met partout on, on Alors. Euh, toutes les fonctions où il y aura le async def devant. Il faudra les, il faudra utiliser await pour les appeler. Ça devient des coroutines, donc il faudra utiliser await pour les appeler. Et toutes les fonctions où on doit utiliser await dedans doivent être des fonctions euh, définies avec a sync devant. Euh, le le gazer, on l'utilise quand on veut paralléliser le lancement de coroutines. Donc si euh, généralement dans un programme chaque ligne est faite l'une après l'autre. C'est-à-dire que là, je vais, je vais définir ma variable to-do. Une fois qu'elle sera viri, euh, définie, je vais définir ma liste action. Une fois qu'elle sera définie, je vais appeler, etc. etc. Avec Gazer, ça permet de ne pas attendre en fait, que, euh, que l'action précédente se soit oui. faite. Enfin, ça, ça va lancer les create to-do euh, tous en même temps. En fait. Donc, euh, le étoile, en fait, ça veut dire tu me passes en argument de gazeur le contenu de la liste. Donc, on pourrait mettre create to do euh, ménage, euh, passer un petit coup dans les sanitaires, virgule, euh, create to do lessive, changer les draps. Ce serait exactement pareil que de faire comme ça. Une autre question Non C'est bon Ok, donc je, je continue, je vais vous prendre un premier cas d'usage pour bien vous expliquer pourquoi le CPU Band, IO Band, c'est sympa. Donc euh, moi j'ai dû faire, euh, on, on a, donc chez Chef Club on a fait une appli mobile et on s'est rendu compte que euh, les gens avaient publié des recettes de cuisine sur Facebook mais qu'on n'avait pas forcément les fichiers euh, initiaux, ce qui est un peu dommage. <rire> donc euh, mon travail pour pouvoir euh, faire lire les, les, les vidéos dans l'appli mobile, c'était de les télécharger donc, pour chaque recette, de récupérer le, le format vidéo dans la meilleure qualité possible. Et ensuite, de l'encoder en HLS. Donc, HLS, c'est un, un protocole de, de vidéo qui, qui utilise des, euh, des playlists. Euh, et en fait, on va pouvoir dire, ben, si euh, ma connexion est de euh, 200 ks, utiliser ce flux vidéo... Si elle est de 1 mégaseconde, utilisez ce flux vidéo, etc. Et si la, la connexion change, le player va automatiquement euh, basculer d'une playlist à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on utilise sur mobile. Il y a un autre protocole aussi, mais en nous, on avait choisi euh, HLS. Donc, du coup, vous, vous voyez bien que vidéo downloader, ça va être Ioband que je vais devoir télécharger mes vidéos. Et je n'ai pas envie d'attendre que toutes mes vidéos soient téléchargées pour commencer à les encoder parce que l'encodage va être CPU-Band. Donc du coup, euh, on aurait envie de faire un truc qui dit euh, « Télécharge-moi toutes les vidéos. Dès que la première est téléchargée, tu commences à l'encoder. » Et avec euh, AsyncIO, c'est exactement ça qui est, euh, qui est possible. Donc on a fait un petit schéma, parce qu'avec <rire> un schéma, on comprend mieux, sauf que là, on ne voit pas. Donc... Euh... <rire> En gros, il y a un vidéo worker qui tourne, qui est en Async.io. Et quand il y a une nouvelle vidéo qui, est, qui arrive, on le rajoute dans ce, dans ce worker, dans une file de... En l'occurrence, on a utilisé Redis, parce que moi j'aime bien Redis, mais on peut utiliser euh, n'importe quel système de, de gestion de, de queue. Et ensuite, euh, donc on lui dit, pour chaque vidéo, tu les télécharges. Une fois qu'elle est téléchargée, tu l'encodes. Et une fois qu'elle est encodée, tu le l'uploads dans un bucket sur le cloud. Donc un... c'est ça que j'ai dit. Donc, télécharger les vidéos aussi vite que possible. Dès qu'une vidéo est prête, l'encoder et dès qu'elle est encodée, le l'uploader. Donc, euh, en fait, dans Async.io, c'est même dans la doc. La doc a été refondue il n'y a pas longtemps, donc en plus, elle est très bien faite. Euh, il y a un petit exemple de, de ce modèle produceur-consommeur. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux coroutines qu'on va lancer avec Gazer en même temps. Et on va dire, à la première, tu rajoutes, dès que tu as une nouvelle vidéo qui est téléchargée, tu la rajoutes dans une queue Async.io. Et ensuite... Donc ça, c'est le, le modèle, produceur-consommateur. Et l'autre coroutine va regarder la queue et dès qu'elle a quelque chose, continuer. Et ensuite, il y a un deuxième, euh, une deuxième API qu'on va utiliser pour ça. Parce qu'en euh, Python, on aurait du mal à utiliser facilement tous les processeurs de, de l'ordinateur pour encoder le plus vite possible. Mais par contre, FFmpeg le fait super bien. Donc du coup, euh, il y a une API AsyncIO Subprocess qui va permettre de lancer la commande et en fait, de, de débloquer la coroutine jusqu'à ce que la commande soit terminée. Donc ça, c'est euh, la deuxième API que je vais vous présenter. Donc les queues, alors euh, vous voyez, dès que c'est plus du AsyncIO, la, la coloration s'enlève. Ce <rire> n'est pas fait exprès, mais euh, grosso modo, donc on va récupérer notre, notre loop. Euh, pourquoi est-ce qu'on doit la, la récupérer Parce qu'on va devoir la passer en paramètres. De, de la queue euh, voilà, donc la queue c'est juste une, une fonctionnalité de je crée, il faut, il faut s'imaginer un tableau en fait qu'on va remplir par la droite et qu'on va lire par la gauche on peut appeler ça une file ou. ensuite on va créer nos deux coroutines donc download producer et encode consumer et on va passer aux deux la, la queue et ensuite, bah là, j'ai simplifié un peu, mais grosso modo, je, je lui passe la liste des, des, télés, des vidéos à télécharger. Et ensuite, on lance les deux en même temps. Donc là, euh, le download producer, il fait pour chaque vidéo euh, dans la liste des vidéos, télécharger la vidéo. Et le télécharger la vidéo, une fois qu'il a terminé, il renvoie l'ID de la vidéo. Et ensuite, on rajoute à la queue euh, l'ID de la vidéo. Donc là, dès qu'on va lancer notre logiciel, la première chose qui va être faite, c'est euh, de télécharger la première vidéo. De l'autre côté, euh, notre consumer, il commence que quand... Alors, pourquoi il y a ça Ça, ça ne devrait pas être là. Voilà. C'est toujours les, les soucis du direct, mais... Donc en gros, le, notre encode consumer, il va commencer donc, la boucle while et en fait, il va lire le premier message de la queue. Et en fait, queue.get va être en attente tant qu'il n'y a rien dans la queue. Donc le, dès qu'on arrive là, ben, le, le pro, la coroutine va, va lâcher la main euh, en créant cette sous-coroutine qui va, qui va passer en donne uniquement quand, il y aura, euh, quand le, le producer va rajouter une vidéo. Et ensuite, euh, on lui dit, ben, si en fait la, le vidéo ID que tu as lu, c'est non, ça veut dire que le, le producer a terminé, donc tu peux, euh, tu peux terminer. Et sinon, tu m'encodes cette vidéo. Donc là, on voit, il y, y a plein de petites coroutines euh, qui appellent d'autres coroutines. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que... Euh, si vous avez une coroutine qui fait plein de calculs, plein de trucs, et qui ne fait pas de await, c'est qu'il y a peut-être un problème. Parce que du coup, ça veut dire que tant qu'elle va s'exécuter, rien ne va s'exécuter d'autre. Il faut toujours euh, repenser euh, à notre petit schéma du début, où en fait, euh, il, faut, il faut penser que notre CPU, son but, c'est de passer le plus vite possible sur toutes les, les coroutines. Voilà. Donc, on revient... Donc là, là ça c'était l'API des queues et l'API des subprocess Donc c'est un peu le, la même idée. On a un async.io create subprocess exec. On passe les arguments de notre fonction. Et ensuite on peut créer des pipes. Donc les pipes c'est des, des objets euh, qu'on va pouvoir écrire. Enfin comme des fichiers texte dans lesquels on va pouvoir écrire et lire en même temps. Enfin pas, pas forcément en même temps mais c'est des buffers qui vont stocker des, des infos. Et ensuite, on lance await proc Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de l'API de subprocess. Et donc, euh, ça va nous retourner nos deux pipes euh, en sortie. Donc là, là c'est un exemple tout simple où, par exemple, si j'appelle YouTube Download avec la, la vidéo, eh ben, ça va lancer euh, le téléchargement de la vidéo, par exemple dans un processus externe. Et le gros avantage, c'est que tant que YouTube Download tourne, euh, le, le programme Python n'est pas bloqué. Parce qu'il il est sur le await, donc il va pouvoir continuer à lire les autres euh, coroutines. Le deuxième cas d'usage, c'est ce que vous avez, euh, le petit écran que vous avez là. En fait, euh, donc on a des LED. On a beaucoup de LED. <rire> Euh, J'ai voulu des... imprimer avec une découpeuse laser euh, des petites cases. Euh, ça prenait trop de temps. Donc il y, y a beaucoup de LED. Et euh, pour alimenter ces LED, il va falloir euh, avoir un programme assez intensif qui va dire à chaque LED en continu, « Allume-toi, éteins-toi, allume-toi, éteins-toi. » Donc on est euh, dans le cas d'un programme CPU-Band. Et de l'autre côté, on a quand même envie de pouvoir interagir avec, de lui envoyer des messages. Et donc là, ben, tant qu'il n'y a pas de message, on attend. Donc, on est dans le cas d'un pro programme IOBand. IO band Donc, euh, l'idée de base, bon, on a eu plein d'idées avec cet écran parce que, bah, on l'aime bien. <rire> euh, L'une des idées, c'était de permettre aux utilisateurs euh, d'envoyer des messages directement depuis Slack. Donc, dans Slack, on peut enregistrer des commandes Vont euh, envoyer le message a, les, les arguments, enfin le message qu'on a tapé euh, à un serveur web. Ce serveur web en fait quelque chose, répond ce qu'il veut. Et, euh, et voilà, ça c'est la commande Slack. Et donc nous on voulait faire ça pour pouvoir afficher euh, directement des messages sur l'écran. Ensuite on voulait lire les messages au fur et à mesure qu'ils étaient envoyés, les faire défiler trois fois et passer au, au message suivant. Et là où c'est assez compliqué, c'est quand on, voulait, on a voulu avoir deux lignes complètement indépendantes l'une de l'autre. Mais bon, on va voir tout ça. Donc, euh, pour, pour ce projet, on a, déjà, je vais vous présenter la partie serveur web qui répond à la commande C. Donc, j'ai décidé d'utiliser IOHttp euh, pour pratiquement les mêmes, les mêmes raisons que le, le talk d'avant. Parce que c'est AsyncIO euh, et que c'est une, une API assez simple. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau utiliser Redis pour euh, stocker les messages en attendant que l'écran le, les lise. Donc, on a un endpoint pour le bot qui va récupérer les données du poste euh, et les rajouter. Donc, rpush ça permet de rajouter à la fin d'une euh, d'un tableau euh, avec Redis. Ce tableau, je l'ai appelé Splash Screen, et je mets tous les messages les uns à la suite des autres. Et ensuite, je réponds à la commande C, c'est bon, c'est stocké. Et j'ai fait une autre fonction pour l'écran, euh, un autre endpoint HTTP, qui lui, par contre, va lire le, dernier, le, le, le premier. Fin, donc, euh, vous avez votre tableau, nous, on rajoute des messages à la fin, et puis on lit euh, les premiers messages dans l'ordre. Si on a un message, parce qu'il peut y arriver qu'on n'ait pas de message, on retourne le message, sinon on retourne une 404. Donc euh, là vous avez vraiment tout le code de mon serveur web. <rire> Donc j'ai mes deux coroutines et après je, je les register sur des. Je les enregistre sur des URL. Donc je dis euh, sur l'URL slash bot avec le. Verbe HTTP GET, tu utilises la coroutine Screen GET. Et avec le verbe HTTP POST, tu utilises le bot C Hook. Et ensuite, tu me runs l'app. Donc là, après, c'est lui qui va créer la, la socket, etc., etc. Donc pour mon Raspberry Pi, donc je, je fais un produceur consommateur comme tout à l'heure. Mon produceur, il va juste regarder de temps en temps toutes les 10 secondes, s'il y a un nouveau message. Donc, euh, il fait un get sur l'URL du bot. S'il a une 200, il lit le JSON. S'il y a un message, il le rajoute à la queue. Mmh. Bon, il y a deux fois le code. Bon, pourquoi pas Et ensuite, il attend. Comme quoi, les reviews, c'est bien, mais <rire> si on ne lit pas les trucs de texte. Euh, donc le next message ça c'est euh, une fonction qui va aller lire de manière non bloquante le message d'après. Alors pourquoi de manière non bloquante? Parce que euh, on a deux lignes donc on ne veut pas forcément euh, attendre la deuxième ligne pour euh, écrire les deux messages en même temps. Donc euh, j'ai fait une fonction avec euh, blocking égale false par défaut. Si c'est blocking je fais un await. Par contre sinon je fais un get no wait. Donc ça c'est une fonctionnalité de la queue et euh, s'il n'y a, si a pas de message ça raise une exception qmt donc dans ce cas là euh, je, je retourne None. et sinon j'utilise la fonction write first line ou write second line en fonction de si euh, on m'a passé le paramètre euh, second line à true ou à false donc vous voyez que j'ai fait un peu de javascript dernièrement parce que là je ne sais pas pourquoi il est en camel case <rire> c'est pas très grave donc, euh, ITER, euh, peut-être que vous connaissez, ça permet de créer un itérateur, en fait. Donc Dans ma fonction WriteLine, j'ai des yield pour chaque euh, écran. Et en fait, mon itérateur euh, va s'occuper de me créer un, un objet où je vais pouvoir faire Next dessus pour récupérer l'écran d'après. Et mon consumer, il va créer la matrice de LED, il va créer un, un buffer pour pouvoir faire du double buffering. Ensuite, il récupère le, le premier message. Donc au démarrage, je lui ai demandé d'attendre, parce que ça ne sert à rien de, de lancer tout le process s'il n'y a pas de message. Et puis ensuite, euh, par contre, euh, pour la suite, il n'attend pas. Donc s'il y a un deuxième message, il le récupère. Et ensuite, à chaque fois, s'il y a un message en cours, il l'affiche. Si on est à la fin du message, il essaie d'en récupérer un autre. Et s'il n'y avait pas de message, il essaye aussi d'en récupérer un autre. On fait pareil pour la deuxième ligne. Et ensuite, on donc euh, tout à l'heure je l'ai appelé buffer, maintenant je l'ai appelé double buffer, c'est le même. Et donc on, on affiche le nouveau buffer qu'on a préparé sur l'écran et on fait ça toutes les euh, 20 millisecondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ensuite on efface le buffer et on recommence. Donc avant de faire ça, vous pouvez tester l'écran si on, je ne sais pas si on l'a fait planter. Non, il a l'air de tourner. Euh, font, tac. Donc, je vous ai fait une petite appli euh, Helm que vous pouvez trouver à cette URL. Donc, je ne sais pas si ça euh, Je ne suis pas sûr de l'avoir redéployé tout à l'heure. Voilà. Hmm. Marche, le oui. Non, mais ça marche, je <rire> peux juste attendre un peu. Donc, euh, bah, vous pouvez envoyer des messages, euh, essayer de respecter le code de conduite quand même. Mais... <rire> Et euh, du coup, bah, voilà, c'est tout. <rire> Donc, euh, en fait, depuis que j'ai découvert Async.io, bon, c'est aussi que je fais un, un métier euh, back-end. Euh, J'essaie de l'utiliser un maximum parce que euh, rien que l'idée de savoir que mon CPU n'est pas en train d'attendre, ça me, ça me libère l'esprit. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une révolution parce que ça bénéficie de toute ce, cette gestion de l'event loop c'est concurrentiel par rapport à Go. Go, c'est le même principe, sauf que Go, vous n'avez que les, que les Go Routines. Donc, euh, c'est exactement le même principe, sauf que vous n'avez pas euh, la lisibilité du Python, toutes les libs autour, etc. L'écosystème d'Async.io, il est en train de s'enrichir très rapidement. Euh, et euh, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais chez Mozilla, on a bossé sur WebPush qui est euh, un serveur... Euh, qui Permet en fait d'envoyer des push notifications aux utilisateurs de Firefox et donc euh, il crée énormément de WebSockets parce que chaque Firefox qui tourne crée une WebSocket sur ce serveur donc il était très important de, de, pas que le, de faire que le CPU bloque pas sur une WebSocket donc il y a eu plein de difficultés dans ce projet là notamment euh, dû au fait qu'il y a beaucoup de file descriptor et que du coup il faut beaucoup de machines mais il a été écrit en Python. En Python 3, réécrit en PyPy, euh, enfin c'est à peu près la même chose tout ça mais il a été écrit en Go et là finalement il tourne, il tourne en Rust mais pendant très longtemps avant qu'il y ait une IO loop dans Rust, ils ont, la version la plus rapide c'était celle en AsyncIO et Python 3. Euh, et ensuite ça résout beaucoup de problèmes donc euh, là j'ai mis WebSocket mais on pourrait parler aussi de HTTP2 euh, HTTP2, vous avez le fait que le navigateur ouvre une connexion euh, permanente avec votre serveur et, euh, et du coup ben, dès que vous avez cette euh, connexion permanente, ça veut dire que vous allez attendre donc vous n'allez pas créer un process par, par client avec AsyncIO, vous pouvez euh, gérer euh, votre client euh, le mettre dans l'IO loop tant que c'est en attente, il se passe rien et ça marche assez bien donc euh, c'est un peu voilà, mon retour d'expérience sur Caillot. Est-ce que vous avez des questions Je vois des mains, mais c'est les gens qui se grattent en fait. Tu as que montré qu'en Python 3.7, si j'ai bien suivi, il y avait un asyncio.run oui. qui simplifiait peut-être un peu l'API par rapport à ce qu'on a eu. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres. Est-ce que tu as d'autres trucs de ce genre-là que tu as découvert dans les versions récentes euh, Alors, bon, je, moi j'utilise AsyncIO depuis euh, Python 3.5. Bah, au début, il n'y avait pas les AsyncWiz, par exemple, mais je ne sais plus ouais. si ça arrivé en Python 3.6 ou Python 3.7. Euh, depuis qu'il y a Black, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Black, j'essaye je, d'utiliser de, que des versions supérieures à Python 3.6 pour pouvoir l'utiliser. Donc... Euh, Grosso modo, euh, tout ce que j'ai mis dans le talk, ça doit fonctionner à partir de Python 3.6 euh, sans trop de soucis, à part le point run qui vient vraiment d'arriver. Mais s'il n'y a qu'une ligne au lieu de deux, ça ne change pas grand-chose. En fait, juste c'est que en Python, Python 3.5 ou 3.6, quand on ça amène plein de choses, mais je trouve que la courbe d'apprentissage euh, est quand même assez hardcore. Euh, essayer de l'expliquer à les gens, etc., au début, c'est vraiment... Enfin, mm -hmm. la, la montée est dure, quoi. Et euh, effectivement des choses comme run, des choses qui permettent de créer plus facilement oui, oui. de mettre plus facilement dans les van ben euh, ce qu'on est en train de tourner peut, peut vachement aider. Donc je vais me demander si oui, des oui. choses on ben, ça. Déjà la doc a été complètement réécrite, donc rien que ça, ça vaut le coup de, de regarder la, la nouvelle doc. Euh, après euh, une fois qu'on. Enfin pour moi la, la courbe d'apprentissage, une fois qu'on a compris que le but c'était de ne pas faire attendre le, le processeur et de. Bah, rien que ça déjà. Euh, ensuite, le reste euh, découle euh, plus ou moins avec les waits. Parce qu'après, si on rentre dans le, dans le cœur... Du... parce qu'au début, la doc, elle te donnait envie de comprendre ce qu'était une future, une task. Euh, tu as eu une, un passage avec les yield from, etc. Donc, euh, C'était vraiment euh, compliqué de... Moi, encore maintenant, j'aurais du mal à expliquer la différence entre une task et une future, par exemple. Donc euh, là, avec cette API-là, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. Euh, on... la, la règle, c'est que si on veut utiliser await, il faut avoir une async def, Et euh, quand on a un async def, il faut, faut, faut mettre un await. Faut si tu là-dessus Il y a des gens qui mettent des time.slip à l'intérieur oui. du coup, bah, Par exemple, euh, bon, je ne sais pas si je devrais bâcher comme ça sur euh, mon stagiaire, mais j'ai eu du mal j'ai eu du mal à lui expliquer pourquoi il fallait utiliser IOPG plutôt que le, le client Postgres de d'habitude. Pour, pour ces raisons-là, parce qu'il me dit oui mais de toute manière, c'est sur mon réseau local, c'est rapide, c'est suffisamment rapide. C'est vrai. Mais par contre, tu bloques toute la loops tant que tu, tu ne donnes pas la main. Donc après ouais, il faut vraiment. Euh, oui. Pardon. Euh, bah, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi au truc, mais euh, dès, dès, que, dès que je veux lancer quelque chose qui va attendre... Enfin, qui va attendre dans En fait, c'est le découpage normal des fonctions, je pense. Et, sauf que si tu as un groupe qui attend, tu vas avoir plus tendance à créer une, une coroutine pour, euh, pour mettre un seul await ou deux await dans ta, dans ta fonction. Mais euh, moi, je sais pas s'il y a des bonnes pratiques vraiment, mais par contre, ce qui est la vraie bonne pratique, c'est que si tu fais un appel qui risque d'attendre et qu'il n'y a pas de wait, c'est qu'il y a un souci. Euh... Il vaudrait mieux vouloir mettre des await partout en fait et, les... et enlever euh, ceux où il n'y a pas vraiment d'attente, où c'est juste un calcul de Python. Ou... Mais Je sais pas si ça répond à ta question partiellement après oui les, les... oui oui, oui c'est ça du coup, effectivement, si, euh, quand tu as des await, tu vas y penser parce que tu vas te dire bah, Je veux mettre un await, donc c'est que j'ai une coroutine. Où est-ce qu'elle est, qu est Ah ben bah, j'en ai pas, je vais la créer, etc. Quand c'est effectivement du code, bah, après, on peut appeler des fonctions qui ne sont pas des coroutines dans, dans les coroutines. Donc euh, on peut faire le découpage comme d'habitude. Le, le mot-clé, c'est la lisibilité. Quoi. Si on arrive à avoir un code qu'on comprend, euh, c'est que c'est bon. Et si on ne le comprend pas, il faut peut-être refactorer. Ouais. D'autres questions Euh, alors, bah le, la seule gestion, c'est à un moment dans ton, dans ton fichier Python, tu aura forcément un asyncio.run ou un loop run until complete de la première coroutine. Le, le deuxième écueil, c'est qu'on ne peut pas avoir deux. Si on commence à vouloir créer deux loops, enfin deux, deux event loops, le, le processeur ne peut pas en surveiller deux en même temps. Donc, on pourra en créer une, la fermer, en créer une deuxième. Par contre, si on veut en créer deux, là, on va vite se rendre compte que qu'il y a un souci. Euh, moi, ce que j'utilise pour éviter d'avoir envie d'en créer deux, c'est que je rends mon, mon programme totalement euh, asynchrone, même si j'ai des, euh, des fonctions qui... Euh, même si ma première, ma fonction principale, elle n'a pas, euh, pas besoin d'être en async.io, je, je la mets quand même async.dev pour pouvoir faire le await euh, tout à la fin. Quoi. Après, euh, si j'utilise que Redis, je ne vais pas passer par AsyncIO parce que c'est suffisamment rapide. Ça, ça devient vraiment intéressant dans le cas d'un serveur web, par exemple, où il y a énormément de requêtes qui rentrent. Et donc, du coup, on a envie de les paralléliser sans forcément avoir un process par, par requête, comme c'est le cas avec WSGI. Mais euh, oui, ce n'est pas forcément un problème de créer une coroutine, enfin, que la fonction main soit une coroutine. Du coup ensuite on lance l'event loop et tout le reste découle euh, de ça C'est euh... le Ouais l'event loop, alors après on peut changer l'event loop, il y a Lib UV, enfin uv loop, c'est un programme un, Python qui va remplacer l'event loop de, de C Python euh, avec une, une, une loop codée en. Je pense que ça doit être du C, ultra rapide. Euh. Voilà. Mais il euh, n'y a pas de gestion particulière autre que ça quoi. Bon. Et eh ben bonne conférence en tout cas. <rires>